Bon, voilà, maintenant qu'on a bien nourri son cerveau, on va aller au bureau. Donc, euh, suivez-moi, on, on va au bureau euh, démarrer euh, tout ça. Donc, euh, voilà les lunettes dans, dans les stylos, la pochette dans la pochette. Donc, est-ce euh, que écouter de la musique en travaillant Des fois, c'est bien. Ça, vous ne pas l'oublier, hein. Clic-clac euh, Kodak, puisque a euh, quand même fait un sacré truc. Donc, ça, on prend aussi mettre ça dans le sac avec la fèvre et on va aller au bureau jouer avec les bouliers voilà tout est pacté encore le cahier Allez, c'est des fontaines euh, russie hein. je crois que c'est Saint-Pétersbourg ça peut bien aller aussi là-bas venez on va au bureau Donc on, on est on est souris d'eau parce qu'on est au studio et puis on va aller au bureau comme je vous disais c'est vraiment le la porte d'à côté, donc c'est sécurisé quand même, hein. il, y a, il y a du monde qui, qui va bien, donc voilà le, le point, vous connaissez déjà, c'est un peu le point de créatif, parce que je suis face, euh, regardez, vous l'avez déjà vu, je en que ça tourne hein, dans tous les sens, euh, oh là là, on est sous euh, haute protection anti-moustique, c'est pour ça que vous avez un filet métallique, euh, conséquent, mais qui protège, hein, puis les arbres, les, les ashrams, euh, les russes, les chants les femmes qui travaillent et, et, et mon bureau enfin le, là on est en contre-jour c'est 18h30 donc ça c'est des heures pour aller au bureau hein. euh, ça j'ai un truc sympa s'il était euh, ça leur mon mieux enfin je euh, décide quoi du truc donc euh, voilà je, on se retrouve après le, le, le bootstrapping enfin le démarrage de, de, de, de, de l'électronique Oh là, il y a une tempête hier soir Enfin, on n'a pas bougé, hein. il y a des trucs qui sont envolés, mais, mais en gros on est toujours en Inde. Et vous qui allez venir là, vous, vous demandez, mais c'est où, c'est où, c'est où Voilà, tout de suite, je mets en pause et je reviens à vous. Voilà, oui, ça bouge, ça bouge. Et, ah oui, un clin d'œil à Yana, donc, euh, depuis hier, j'ai retrouvé ta plume de, qui était dans une boîte à lunettes. Que voilà, autofocus qui disait sur le ballage. Euh, désolé euh, des infections de toutes les surfaces et d'alcool pas pur il est à 70 degrés tout, tout nouveau internet donc ça va cracher la nuit quand les gens dorment les autoroutes sont vides hein, à part les sangliers mais là c'est plutôt des les tigres non, ils sont à 200 km d'ici hein. donc euh, la plume pour nous y emmener hein. voilà à tout à l'heure je, je démarre le, tout le système voyage prodigue 1er mai 2018 Rishikesh enfin la matière se cristallise sous des intentions, des prières, des demandes, des réalisations, des compréhensions. Malheureusement. Simon, tout content, donc excité aux yeux et aux oreilles, surtout les gens qui parlent beaucoup plus lentement. Mais, mais c'est comme ça, quoi. On est comme on est, quoi. Et, et donc on est heureux, les gens le sentent et c'est contagieux, quoi. Voilà. à tout de suite. La boule de cristal vous réserve des surprises. India, je commence à aimer l'Inde, mais vraiment, j'aime l'Inde quoi. J'espère que vous aussi, hein, que vous venez. Attention, on arrête pour le moment. Alors, on revoit tout de suite en action.